Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans l'ombre des salles obscures, l'émission où je vous parle de l'envers du décor de salle de cinéma, de ce qui se passe dans le hall, de ce qui se passe dans les salles, de ce qui se passe dans la cabine. Et aujourd'hui on va parler de cabine. On va parler d'une fois où j'ai été dans l'incompréhension complète. Euh, et si j'ai bonne mémoire, je revenais de vacances. Donc c'était vraiment l'incompréhension complète. En gros je suis parti en vacances pendant 2-3 semaines. Généralement, c'est le minimum syndical lorsqu'on prend des congés. Je ne vous apprends rien, je pense, pour les trois quarts, vu que vous êtes potentiellement déjà dans le monde du travail et que vous devez poser des congés payés. Mais euh, donc là, j'étais parti en vacances et donc je suis revenu. Et voilà, j'étais plutôt serein, j'étais content de revenir au boulot. Je me disais, oh, ça va être sympa, je vais revenir tranquillement dans ma petite cabine, je vais revoir mes collègues, je vais faire mes trucs. Et en fait, il s'est avéré que je suis revenu à un moment où, euh, comme par hasard, il s'est passé plein, plein, plein de choses. Et quand je dis des choses, ce n'est pas forcément des choses cool, genre des salles qui s'arrêtent, euh, des projections qui ont un souci de son en plein milieu, euh, des problèmes dans les caisses qui font qu'on n'arrive pas à faire valider des séances, ou en tout cas à vendre des billets. Et moi, le problème que j'ai eu, le plus gros en tout cas, qui m'a pris facilement une heure et demie, deux heures, mon, le jour de mon retour au travail, c'est un problème de projection qu'il y a eu dans une salle, où en fait, on avait un serveur, qui refusait de faire en sorte que la projection dure plus de 10 minutes de film. Et j'ai mis longtemps à découvrir d'où venait le problème. En gros, je vous le décris, la situation que j'ai eue, la séance se lançait, ça allait à peu près bien, et au bout de 10 minutes, chrono en main, il se mettait à y avoir des lignes vertes sur l'écran, avant que littéralement un écran vert apparaisse, que la séance se mette sur pause, et que tout s'éteigne. Et impossible de cliquer sur quoi que ce soit dans le serveur. Plus rien de marché, Et ça a duré pendant plus d'une heure et demie. Et j'ai essayé un nombre incalculable de fois de redémarrer le serveur. Je n'arrivais pas à trouver le problème. J'ai été au téléphone avec je ne sais combien de personnes pour essayer de me filer un coup de main. Que ce soit des techniciens à distance, que ce soit un de mes chefs de cabine, que ce soit un de mes collègues. J'ai été avec tout le monde. Et en plus de ça, je devais gérer à côté des collègues sur le site qui me demandaient des infos sur est-ce que la salle va repartir Est-ce que ça va aller Est-ce qu'il va y avoir un souci Est-ce qu'on va pouvoir lancer la prochaine on a dû faire sauter deux séances et le soir, on a tout bloqué. Parce qu'on savait très bien qu'on ne pourrait rien relancer dans la salle parce que visiblement, c'était un problème interne au serveur et au projecteur. C'est ce qu'on pensait au début. Au final, il s'avérait que c'était que dans le serveur et donc du coup, il y a eu juste besoin de changer un truc dans le serveur, pas dans le projecteur. En gros, c'est une carte qui gère... Tout ce qui est connexion avec le serveur, son, image, euh, lancement de séance, etc. C'est cette carte-là en fait qui avait décrété, qu'elle plantait et qu'au bout de 10 minutes, elle ne pouvait plus gérer un lancement de séance et qu'il fallait qu'elle se mette en off. Et cette carte-là, vraiment, c'est le centre nerveux du projecteur et du serveur. Si jamais le serveur a cette carte qui plante, c'est le projecteur et le serveur qui sont handicapés l'un et l'autre. L'un ne peut plus communiquer avec l'autre et là, il n'y a plus de possibilité de retour. Il faut changer la carte absolument parce que sinon on ne peut plus rien faire avec. Et j'ai mis du temps à comprendre, parce que moi, c'était la première fois que j'avais un souci pareil. J'ai déjà eu des soucis de lancement de séance qui ne marchaient pas, où il suffit juste, juste de redémarrer le serveur, ou de redémarrer le projecteur, ou de redémarrer les deux, ou en tout cas de faire une petite manip. J'ai déjà eu le problème, comme je vous l'expliquais une fois, avec les sous-titres, mais j'ai jamais eu un problème comme ça. Et réellement, J'étais dans la culpabilité parce que je suis parti de mon boulot, j'ai dû mettre la salle en off. Mon chef de cabine ne pouvait pas venir parce qu'en plus c'était un jour férié. Mais donc du coup, la salle elle est restée plantée pendant toute la soirée et moi j'étais un peu frustré. Je me disais bah ouais dommage, j'ai même pas pu trouver la solution du problème là. Je me retrouve juste à, à devoir laisser ma séance un peu plantée et à, et à devoir laisser les gens un peu dans la panade parce que du coup ça a planté un film. Il y a un film, on n'a pas pu le projeter de la soirée. Et le lendemain, on a dû le mettre dans une autre salle en équilibrage avec un autre long-métrage parce que qu'on bah, on pouvait pas le passer. J'étais un peu frustré. Mais ça montre des fois qu'il y a des problèmes, on ne peut pas les régler dans l'instantané. Donc c'est aussi ça à quoi sert cette anecdote. C'est de vous montrer à quel point parfois un technicien en cabine, il va vraiment faire tout son possible. Mais parfois, on ne peut pas régler le problème. Et il ne faut pas forcément leur en vouloir, c'est pas de leur faute. Donc oui, c'est dommage. J'ai déjà eu des clients qui sont des fois restés pendant plus de trois quarts d'heure dans une salle en espérant que la séance se lance. Mais ouais, des fois, il y a des problèmes, on ne peut pas les régler comme ça